Mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. Je veux le dire pour les Thank you. Que tu es grand, Papa. Tu es tout-puissant, Papa. Tu es élevé, Papa. Nous reconnaissons tous que tu es grand, Yahweh. Tu es grand, tu es grand. Chaque adorateur ici reconnaît que tu es grand, Papa. Tous les adorateurs de cette plateforme reconnaissent ta grandeur. Tu es grand, Yahweh. Élevé, Papa, tu es élevé. Tu Tu es, est tu es, hey tu es yes, le seigneur Il que tu, oh, tu es là Tu rétabli Nancy, tu as rétabli Micheline, tu as rétabli un adorateur une adoratrice sur cette plateforme. Tu m'as rétabli Seigneur, tu m'as guéri Yahweh, tu as restauré ma santé. Je t'adore Papa, tu m'as guéri, guéri, je t'adore. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné Yahweh, tu m'as tout donné Tu m'as donné des enfants merveilleux Tu m'as donné une entreprise, tu m'as donné une vie, tu m'as donné une santé Tu m'as donné des adorateurs et des adoratrices Tu m'as donné des frères en Christ Yahweh Tu m'as donné une famille merveilleuse Tu m'as tout donné Yahweh, je t'adore Papa Tu as pardonné toutes mes transgressions Tu as pardonné à chaque fois que j'ai chuté Papa Tu m'as aimé Yahweh et tu m'aimes encore tu m'aimes chaque jour davantage. Et tu renouvelles le souffle de vie pour moi, papa. Je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur. Papa, je t'adore. Ah ouais, Yahweh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons. Nous te célébrons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, papa. Merci, Seigneur. Oh, Yahweh. Tu es tendre. Papa, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tout ton nom t'adorons, Papa. Tu es élevé. Tu es glorieux, Papa. Merci, Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton nom. Alléluia, Papa. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire, véritablement. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Adorateur, adoratrice, je vous ai bénie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je veux remercier le Seigneur nous a gardé. Oui. Avant de commencer ce moment, je veux vraiment rendre la gloire à notre Dieu. Je veux rendre la gloire à notre Seigneur, ce Dieu qui nous a gardé, qui nous a gardé tout le, tout. Tu vois, pendant au moins huit mois. Janvier, février, mars, avril, juin, juillet, et même là nous sommes en août. Et là encore, nous sommes en train de finir le mois d'août. Je veux vraiment bénir le nom du Dieu de gloire. Je veux vraiment bénir le nom du Roi des rois. Elle lui dit merci, papa. Merci. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie pour moi, pour maman Georgette, pour maman Micheline, pour Nancy, pour, pour toutes les personnes qui sont connectées sur cette plateforme. Nous bénissons Yahweh pour nous. Nous voulons te rendre toute la gloire. La Bible dit dans le livre de Psaume 131 qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, il est bon. Et chaque soir, à partir de 21h, nous sommes connectés, adorateurs, adoratrices, sur une seule chaîne, un seul canal, celui qui est connecté au Saint-Esprit. C'est notre plateforme d'adoration, atmosphère d'adoration et de prier. Pour nous, c'est notre RTI, c'est notre NCI, c'est notre Novelas TV, c'est notre Nollywood, c'est notre canal Horizon, c'est notre tout, c'est notre InfoSport, c'est notre France 24, parce que c'est le canal qui nous connecte au Dieu de gloire. Et ce soit adorateur, adoratrice, nous allons encore passer une heure, une heure dans la présence de notre Dieu, une heure dans la présence du roi, des Rois, dans l'adoration. C'est vraiment un privilège. Toi qui as pu te connecter aussi rapidement, hey, je dis, toutes les personnes qui ont pu se connecter vraiment rapidement aujourd'hui, je dis que mon papa te bénit. Car de la même manière que tu t'es précipité, tu lui as montré que tu avais une soif, que nous avons tous une soif, une soif vraiment dans Dieu ciel. Je sois TV, Alléluia donc, tu nous as montré que nous avons une soif, une soif d'être dans sa présence. Nous avons soif de venir de lui, nous avons envie de venir nous abreuver à sa source. Et cette source là ne tarira jamais dans le nom de notre Seigneur Jésus. Tu sais, la Bible dit dans le livre de, de Jean 4, je crois, parlant de cette femme samaritaine, au verset, au verset euh, je crois, 15, il dit, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif. » Et que je ne revienne plus pleurer ici. Je veux dire à quelqu'un ce soir sur cette plateforme que pendant que tu es disposé à ce moment d'adoration, à ce moment de prière, à ce moment de louange, à ce moment d'exhortation, à ce moment de partage, pendant que tu es connecté ici, l'Éternel va te visiter au lieu de ton problème. L'Éternel va te visiter. Comme il a visité cette Samaritaine. Donc je t'invite à te connecter. Je t'invite à inviter les personnes qui ne sont pas encore connectées à venir boire à cette source. À... À cette source d'eau, à cette source qui ne t'arrive jamais. Invite quelqu'un, tague tes personnes qui ne sont pas là, qu'elles viennent se connecter. J'ai dit, à mon papa, éternel Dieu de gloire, papa, je suis venu te louer quelqu'un sur cette plateforme est venu te louer maman, Maria est venue te louer élise est venue te louer, nous sommes venus te louer nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te glorifier nous sommes venus t'exalter nous sommes venus te lever papa nous sommes venus t'adorer hum, j'ai dit, c'est pour moi papa et, une fr et un frère c'est pour moi et une soeur c'est pour nous une grâce un privilège papa parce que certains nous ont quittés mais papa, ils, ils nous ont quittés nous n'avons rien de particulier mais toi toi, qui nous montres que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tu permets que nous soyons là. Nous n'avons rien fait pour mériter. Mais seule ta grâce, papa. Seule ta grâce suffit. Parce que tu nous veux nous montrer que tu nous aimes. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes d'un amour. Oh Yahweh, tu nous aimes. Tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, papa. Nous voulons, nous voulons chaque jour nous rappeler que tu nous aimes. Et adorateurs, adoratrices. Parce qu'on dit. Je veux que tu chantes et que tu te rendes compte que ton Dieu t'aime. Il nous aime tellement. Il t'aime tellement. Il renouvelle son souffle de vie pour toi. Il t'aime tellement. Il te protège. Si seulement je dis, j'ai l'habitude de le dire, je le redis encore. Si seulement l'éternel pouvait te donner, ne serait-ce que pendant une minute, les yeux spirituels. Pour voir combien de fois il combat pour toi. Combien de fois il remporte les victoires pour toi. S'il si pouvait te montrer, ne serait-ce qu'une minute, que tu puisses voir. Combien de fois il enlève sur ton chemin les plans de l'ennemi. S'il pouvait te montrer les batailles, les combats qu'il mène pour toi. S'il pouvait te les montrer, je dis adorateur, adoratrice, Si le Seigneur pouvait te les montrer, tu verrais combien de fois. Et tu verrais toutes les batailles, toutes les victoires qu'il remporte. Et tu pourrais chanter ce cantique avec moi. Qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Que vraiment, il t'aime vraiment de façon inconditionnelle. J'ai dit, ne regarde pas ma voix. Ma voix est cassée parce que je ne me portais pas bien. Mais laisse cette voix-là. Écoute, écoute ce cantique qui vient de ton cœur. Toi, chante-le en te souvenant de l'amour de Dieu pour toi. Oh, J'ai dit, c'est tellement que tu n'avais pas à manger. Il a pourvu pour toi. C'est tellement que tu traversais une situation. Il est venu à ton secours. Souviens-toi et rappelle-toi de combien il t'aime. Et chante ce cantique avec moi.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 Too much excess love J'ai je sais d'où il me tire Je sais ce que j'ai vécu Ces jours-ci Et je veux dire merci Parce qu'il m'aime Il, il n'a pas permis que je sois dans la confusion Je dis, il n'a pas permis Et c'est là que j'ai vu son amour pour moi J'ai vu que son amour est grand Son amour est immense Son amour est conditionnel Your love is special You feel my heart You so much peace and joy. You're so my Jesus. chante my Oh, my oh ces promesses pour lui, pour toi sont oui, amen. Ces promesses pour moi sont oui, amen. Alors, chante. You love me too much, too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, oh. too much, oh. too much, oh. excess love. Jesus, you love me too macho Too macho quelque chose pour toi, tu te lèves Tu te lèves et tu commences à danser macho Too macho, too macho. Too macho tout macho, to excess love. Hey, Seigneur, tu m'aimes, tu m'aimes tellement. Je veux danser, je veux danser, je veux chanter, je veux crier, je veux que le monde entier sache combien de fois tu m'aimes, combien de fois tu m'aimes. Et ce de façon inconditionnelle. Je veux danser pour toi, papa. Que tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Excess logo, oh. too to much yo, too excess logo. Oh. J'ai dit il m'aime mon oh Dieu m'aime. Your love is a merry your love, is a merry j'ai dit, il t'aime, mon Dieu t'aime, mon Dieu t'aime De là où tu es dans le chant. dis au monde entier Que le monde sache que ton Dieu t'aime Il t'aime, il t'aime, il t'aime parce que moi il m'aime Il m'aime tellement Oh Yahweh, merci pour ton amour Comment? Souviens-toi, souviens-toi De tout ce qu'il a pu faire pour toi Souviens-toi comment tu es sorti ce matin Et comment tu es revenu en bonne santé Souviens-toi que tu as laissé tes enfants Tu les as laissés, tu es parti Tu es parti à la recherche de ce pain quotidien Mais ton Dieu t'a gardé Il t'a protégé, il n'a pas permis Que le malheur approche de ta maison Et il a béni ton départ, il a béni ton retour Regarde combien il t'aime Souviens-toi de cela, souviens-toi Qu'à un moment donné, tu n'avais même pas de quoi à Manger, mais ton Dieu a permis que tu aies quelque chose de ton assiette à manger, dis-lui merci dis-lui merci parce que cela démontre son amour pour toi il t'aime tellement, il t'aime, il t'aime j'ai dit des gens ont eu des maladies et pour rien elles sont décédées, d'autres même n'ont rien eu mais toi tu as été malade et l'éternel t'a porté, il t'a guéri il a restauré ta santé c'est son amour pour toi manifesté c'est son amour pour toi manifesté rappelle-toi de toutes ces choses et chante à l'éternel danse, danse pour lui Danse pour lui parce que ton Dieu, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Seigneur, merci. Merci. Merci, merci, merci, papa. Oh, Yahweh, merci. Merci. Tes promesses pour moi, papa, s'accomplissent. Tes promesses, je ne les vois pas. Je ne vois pas comme ça. Je dis, mes yeux ne le voient pas. Mes yeux voient le néant. Mais je sais, papa. Que tes promesses vont s'accomplir pour moi. Et je vais te dire merci. Parce que quand tu renouvelles le souffle de vie pour moi, ça veut dire que c'est en train de se faire. C'est encore possible. Je peux encore espérer. Parce que tu es en train d'agir pour moi. Je veux bénir ton nom. Merci Yahweh. Mais me tout macho, Tout macho, tout much, too much, excess love. tout much, too much. Oh Adorateur, adoratrice, je dis si on va rester dans l'adoration, on ne va pas s'en sortir. Parce que mon Dieu est tellement merveilleux, il est tellement bon, il est glorieux. Oh Yahweh, merci, merci papa, merci, merci. Adorateur, adoratrice, je voudrais que vous puissiez m'aider à célébrer quelqu'un. Quelqu'un qui est pour moi un modèle, quelqu'un qui est pour moi un coach, quelqu'un qui est pour moi une amie, quelqu'un qui est pour moi une confidente, quelqu'un qui est pour moi une conseillère, quelqu'un qui est pour moi une mère, quelqu'un qui est pour moi. Quelqu'un qui est important à mon cœur. J'ai dit, je veux que vous, vous puissiez m'aider à célébrer la chouchou de l'éternel. C'est ma maman. Quand il y a des gens qui t'aiment, adorateur, quand il y a des gens qui t'aiment, quand il y a des gens qui veulent le meilleur pour toi, quand il y a des gens qui sont là, et qui, qui euh, comment on va dire ça, il y a des gens qui sont là et qui t'aiment, qui, qui, qui, qui, qui t'emmènent à vouloir avoir le meilleur de toi-même. Il faut les honorer. Il faut les honorer parce qu'elles veulent, elles veulent t'emmener à, à, à avoir le meilleur. Tu les honores et tu permets à ce que les témoignages puissent impacter ta vie. Et aujourd'hui, vraiment, je veux bénir le nom de l'éternel pour Maman Georgette. Maman Georgette, depuis le dimanche, depuis le dimanche, depuis ton moment d'adoration Depuis ton témoignage Ah je ne sais pas pour les autres Je ne sais pas si vous avez été connecté, si vous avez suivi Si vous n'avez pas suivi, repartez sur Youtube Si vous n'avez pas suivi, repartez sur la plateforme Écoutez ce témoignage Il m'a fait pleurer Il m'a fait pleurer parce que j'ai compris Que je dois, à L'estime que j'avais pour toi dans mon cœur a redoublé L'amour que j'avais pour toi a grandi davantage Pourquoi Parce que je me suis dit Que je suis encore plus fière de ta fille tu m'as montré ce que c'est que la vie d'une adoratrice. Adorateur, adoratrice. je ne suis pas rentrée dans mon message, mais c'est quelque chose d'important qui, qui est dans mon cœur et c'est l'occasion pour moi de pouvoir le dire. Maman, Jorjet, tu m'as montré la vie d'une adoratrice. Ce que c'est que. Tu m'as fait comprendre qu'aucune situation ne peut empêcher d'adorer le Dieu de gloire. Aucune situation, ni la maladie, ni la mort, ni le deuil, ni la tristesse, rien ne peut t'empêcher de louer ton Dieu. Rien, aucune situation, nous avons été témoins, j'ai été aux premières loges pour voir, ta, pour voir ce que tu vivais. Mais je dis que je t'ai entendu louer ton Dieu, je t'ai entendu le glorifier, je t'ai entendu lui dire... Papa c'est ta volonté Et je me soumets à ta volonté Parce que tu es le dieu de gloire Parce que tu es le roi des rois Parce que tu es le souverain Parce que tu es mon père Je me soumets à ta volonté Et je reconnais que même dans cette situation Tu vas encore te glorifier Dans cette situation ton, Tu vas encore m'envoyer à un autre niveau Alors Yahweh je lâche prise Et je me soumets à ta volonté J'ai entendu me dire ça Et ça touchait mon cœur Je me suis dit à ah, Corinne Regarde la petite situation que tu vis là, tu es en train de paraisser, tu es en train de murmurer, tu es en train de bouder, mais voici quelqu'un qui a traversé quelque chose, quelque chose de difficile, quelqu'un dont la cote l'a laissé et tu elle, malgré ça, elle vient adorer son Dieu, elle vient ici pendant une heure, dit à tout le monde que je dis qu'il est bon de demeurer, bon de rester connecté au Dieu de gloire, ah je dis si ça, là, ça ne t'a pas changé, moi je dis, ça a transformé quelque chose en moi. Oh mon que Dieu te bénisse. Le Dieu que tu sais, il n'a pas encore fini avec toi. Ce Dieu que tu sais, il n'a pas encore fini à toi. Il va encore te bénir. Il va encore t'envoyer à un autre niveau. Il va enlever sur toi ce vêtement de deuil et te faire porter un vêtement d'allégresse. Je dis maintenant au deuil de Jésus, parce que oui, tu nous as connectés à cette plateforme. C'est pour ça Yahweh. C'est pour cette plateforme, c'est ce qui m'a permis d'avoir une vie de prière, une vie de prière quotidienne, parce que par moments, je ne priais pas, mais ça n'a rien changé. Mais ce qui s'est passé ce dimanche ce qui s'est passé ce dimanche ah ça a bouleversé ma vie, ça c'est mon témoignage adorateur on vient sur cette plateforme on vient adorer, on vient édifier mais il y a des moments où il faut qu'on rende des témoignages et moi je dis, je ne sais pas ce qui concerne les autres, mais moi c'est mon témoignage ce, ce, ce qu'elle a fait a transformé ma vie je me suis levée, j'ai essuyé mes lames et je me suis répandue, j'ai dit Seigneur pardonne-moi pardonne-moi parce que moi je boude, papa moi je murmure moi je dis des choses alors que je n'ai même pas vécu le, le, le, 1, le 1 mm de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a enduré, de sa douleur, de sa tristesse, du vide qu'elle avait en elle. Et malgré ça, elle continue de t'adorer, Elle continue d'espérer en toi. Elle continue de croire en, sa, en, ta, en, en ta promesse pour elle. Elle continue de croire en ce que ton plan parfait pour elle va s'accomplir. Ah Yahweh, ça là, si ça là, malgré ça, elle continue de croire, Yahweh, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et donc, maman, j'adjette que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton Dieu a entendu. Il est sur tes lames. Et il t'envoie une autre dimension. Comme tu as témoigné. Comme tu t'es abandonné à lui. Oh, j'ai dit, il va t'envoyer. Il va te faire. Il, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais il va t'envoyer à un autre niveau. Le temps de pleurer est passé. Il va te donner le temps de rire. Le temps de, de moissonner ce que tu as s'aimé. Ce que tu as s'aimé, c'est nous. Nous. Nous qui n'avons pas de vie de prière, à qui tu as permis que nous ayons une vie de prière, je dis que l'éternel va t'envoyer une autre dimension. Oui, nous n'avions pas une vie de prière. Nous n'avons pas... Nous, nous parlons de Dieu, nous vivions, nous étions là où nous vivions. Mais nous n'expérimentions pas la gloire de Dieu. Nous n'expérimentons pas la vie de filles et des fils de Dieu. Mais au travers de toi, par ton canal, nous l'avons expérimenté. Mais aujourd'hui encore, ah j'ai dit, aujourd'hui encore, tu nous as montré pourquoi l'éternel a permis que ce soit toi qui nous connectes. Il a permis que ce soit toi qui nous connectes. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Il n'a pas permis que ce soit Micheline, que ce soit moi qui crée cette plateforme. Il a permis que ce soit toi parce qu'il a compris que dans cette situation, il y a un témoignage qui va sortir. Et par ton témoignage, les vies seront transformées. Sois béni, maman. Sois béni, maman. Je t'aime fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je t'aime tellement fort. J'ai dit que ce n'est pas un hasard que Dieu nous ait connectés depuis 2015. Ce n'est pas un hasard. Sois béni. Sois béni. Adorateur, Dieu veut encore faire quelque chose pour nous ce soir. Il veut faire quelque chose pour nous ce soir. Il veut parler à quelqu'un. Il veut nous envoyer une orientation. Il veut nous conduire dans sa douce présence. Oui? Parce que c'est pour ça que nous sommes ici. Il veut nous conduire dans sa douce présence. Et il te demande de te disposer. Un adorateur, une adoratrice qui traverse une situation difficile, je dis appelle, il demande lui de se connecter. Qu'elle vienne, si elle est perturbée, si elle a une soif, elle a soif, invite-la, ta Peut-être qu'elle a oublié que c'est notre moment de connexion. Dis-lui de venir. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel 2. 1. Hein? La Bible nous dit quelque chose. La Bible dit que l'Éternel dit à Ézéchiel Fils de l'homme Fils de l'homme, tiens-toi Sur tes pieds Et je te parlerai Ça veut dire qu'il y a des lieux, des endroits, des plateformes Où Nous devons être content De la voix de Dieu Tu vois, il y a des endroits où on a besoin d'être content De la voix de Dieu Tu ne peux pas rester dans une assemblée Où il y a du bruit, où les gens sont en train de boire Où les gens sont en train de critiquer Ils sont en train de calomnier. Tu ne peux pas être assis en train de dormir, en train de réel, TV, en train de faire ce genre de choses et penser que Dieu va te parler, il va répondre à tes prières, il va répondre à quelque chose auquel tu as besoin. Non, j'ai dit non, l'éternel a besoin que tu sois connecté quelque part et c'est pour ça que je vais te demander de rester connecté à ce moment de partage, de rester concentré, de te déconnecter pour aucun prétexte. Ne te sois pas distraite, car ton papa, mon Dieu, le Dieu de gloire a quelque chose à te dire aujourd'hui. Il veut passer par sa princesse. Je suis la princesse de l'Éternel. Ma mère, Georgette, je est la chouchou de l'Éternel. Il y a les bébés gâtés de l'Éternel sur la plateforme. Mais moi, je suis la princesse de l'Éternel. Et je le revendique. L'Éternel veut te parler. Et l'Éternel veut te parler. Le, le texte, il a mis à mon cœur aujourd'hui. C'est dans 1 Pierre 2, les versets, les chapitres 1. 1 Pierre 2, 1 à 17. 1 à 7, pardon. Et donc il dit dans le livre de 1 de Pierre, je lis la parole de Dieu avec respect, il lit dans ma, dans ma version, il dit, rejetez donc toute malveillance, toute ruse, je vais diminuer le son, alors il dit rejetez toute, je vais répéter c'est 1 Pierre 2, 1 à 7. rejetez donc toute malveillance et toute ruse, l'hypocrisie, et l'envie de toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés. Aspirez au lait non frélaté de la parole. Afin que par lui, vous choisissez pour le salut. Si vous avez été goûté de la bonté de Dieu. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. rejetée par les humains. Certes, mais choisie. Et précieuse au Dieu de Dieu. Vous-même. Comme des pierres vivantes. Conduisez-vous pour former une maison spirituelle, une sainte, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ, car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les construction ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est l'élu ou la pierre rejetée. L'élu ou la pierre rejetée. La, la Bible nous dit dans, dans la, la version Louis II, la version lui second dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » C'est ce que nous dit cette version. Et j'ai compris une chose. Une seule pierre a deux missions. Elle constitue la colonne, ça dit, la colonne principale de la maison. Elle est le, la pierre d'achoppement. Par pierre d'achoppement, il faut comprendre la pierre par laquelle tu vas trébucher, par laquelle le scandale va arriver. Adorateur, quand tu marches avec Dieu, il y a des choses, il y a des révélations et les choses évoluent. Le verset 7 nous dit tout à l'heure, quand j'ai fait, il dit que ce sont, les, ce sont les mêmes qui ont rejeté la pierre là, qui sont allés la rechercher. Parce qu'il nous dit le bâtisseur. Certaines versions nous disent le constructeur. D'autres nous disent le bâtisseur, oui, j'ai dit, ou le constructeur. Pourquoi? Car pendant que tu étais en train de construire, les choses prenaient une forme. Mais à un moment, les gens étaient bloqués. Ils étaient bloqués dans leur construction. Ils ont réalisé que pour finir leur maison, les gens ont réalisé que pour finir leur mission, c'est ont réalisé que pour finir leur ministère, pour atteindre, pour finir ce projet, ce programme, pour finir cette belle œuvre. « Il leur faut une pierre. »« Ah, j'ai dit, il leur faut une pierre. » Mais voici la révélation. Voici là où que je veux te dire. Adorateur, je ne sais pas, mais là où tu te trouves, dis merci. Dis merci sans savoir ce que je vais dire, dis merci. La révélation, c'est que l'emplacement, la structure, la forme, le vide qui est là, ne correspond pas à n'importe quelle pierre. C'est-à-dire que la pierre qu'il leur faut, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Ce n'est pas forcément une pierre qui est ronde, une pierre qui est carrée, où on va prendre une pierre et puis on va la loger. Non. Ce vide qui a été laissé là, ne correspond pas à n'importe quelle pierre. Elle correspond à une pierre unique. Une seule, une seule pierre. Élise soit bénie d'avoir dit merci. Ton Dieu, a fait quelque chose pour toi. Elle ne correspond pas à quelque chose. Elle correspond à une pierre. La pierre qui a été rejetée. Et cette pierre-là, adorateur, c'est toi. C'est toi et toi seul. Souvent, les gens avancent sans toi. On bâtit des trucs sans toi. On fait des projets sans toi. Amen, maman Georgette. Amen pour ton merci. On planifie des choses sans toi. On ne te consulte pas. On te met à l'écart et puis on avance. On, on fait des demandes. Tu fais des demandes. Tu fais des demandes. Tu fais des demandes. Les gens refusent. Parce qu'ils ne te voient pas dans ce projet. Ils ne savent pas à quoi tu vas, tu vas servir. Ils sont en train de faire des choses... Et tu vois, ils se disent que tu n'as pas ta place dans leur projet Tu n'as rien à voir dans ce qu'ils sont en train de faire Parce que pour eux c'est tellement carré, c'est tellement fait Tu es inutile pour eux en fait Mais je dis, mon Dieu Celui que toi tu adores, maman Georgette Celui que tu adores, maman Dobré Celui que tu aimes, celui qui t'aime, celui qui est fidèle Celui qui veille sur toi, maman Fefe, Celui qui est fidèle, celui qui ne dort pas oui, ce Dieu-là qui est ton papa, qui est mon papa, celui qui t'aime tant. adorateur, adoratrice. Sérine, c'est lui qui t'arrange, celui qui t'a enlevé dans la boue pour te positionner, celui qui t'a donné cette vision, celui qui t'a donné cette compréhension-là, celui qui a mis ces choses en toi. J'ai dit, ce Dieu-là, il s'arrange, ton Dieu. Il t'aime tellement qu'il va s'arranger. Pourquoi arriver un moment, ces personnes qui t'ont mis à l'écart, ces personnes qui ont décidé sans toi, ces personnes qui ont avancé soit, soit bloquées, et elles sont bloquées, mais pas pour n'importe quelle chose. Parfois, adorateur, adoratrice, Dieu permet qu'il y ait des blocages dans une ville, qu'il y ait des blocages dans une famille, qu'il y ait des blocages dans une église, qu'il y ait des blocages dans un ministère, qu'il y ait des blocages dans une entreprise. Alors, je dis, Dieu est en train de dire quelque chose à quelqu'un. Qu'il y ait des blocages dans un pays. Oui, j'ai dit, souvent Dieu permet qu'il y ait des choses. Aïe, il dit, même dans la vie d'un homme, Dieu permet qu'il y ait un blocage. Dans la vie d'une femme, Dieu permet qu'il y ait un blocage. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on aille réclamer une pierre rejetée. Et, et cette pierre rejetée, c'est toi. Toi qu'on a rejetée, c'est toi qu'il faut. Très souvent, ce sont des pierres qu'on a rejetées qui deviennent les principales. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Je vais peut-être te dire quelque chose qui va te choquer. Je vais dire quelque chose qui va, qui va faire que les gens vont se dire hum, « qu'est-ce qu'elle est en train de raconter ?» Mais je veux dire, et ce que je veux te dire, je veux que tu retiennes ce soir, c'est que ceux qui te rejettent, par moments ils n'ont pas tort, ils n'ont pas forcément tort de te rejeter. Pourquoi tu vas me dire, ils n'ont pas forcément tort de te rejeter, parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de qui tu es, adorateur, Adoratrice. Maman Georgette, les gens vont te rejeter Mais pourquoi Parce qu'ils n'ont pas cette compréhension Oh je vais répéter Je vais répéter, Mariam Les gens te rejettent parce qu'ils n'ont pas cette compréhension De qui tu es Ils n'ont pas cette compréhension de qui tu es Maman Dobré, ils vont t'ignorer Ils te mettent à l'écart qu'ils prennent des décisions Quand il y a des réunions, c'est même pas toi qu'on regarde On ne te consulte pas Tu apprends quand ça a été fait J'ai dit, oh j'ai dit que Ce n'est pas de leur faute Ils n'ont pas encore cette révélation de qui tu es ils n'ont pas, ils n'ont pas encore cette révélation. Le Seigneur n'a pas permis, il n'a pas encore permis qu'ils aient cette compréhension de qui tu es. Ils n'ont pas compris que tu as la compréhension de savoir qui est Corinne. Le Seigneur n'a pas encore permis qu'ils comprennent. Oui, c'est ce que je veux que tu saches. Parce que il faut qu'ils aient cette compréhension de qui tu es. Parce que c'est comme ça que notre Dieu fait les choses. Certaines personnes ne vont pas te donner la place. Non, pas parce que ils sont méchants. Ils ne sont pas méchants. Ce n'est pas par méchanceté, Mais c'est parce que Dieu ne leur a pas encore révélé de façon entière, de façon claire, de façon limpide qui tu es. Ils n'ont pas encore cette compréhension. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu vaux? Quelle est ton importance? Quelle est ta place? Ils ne savent rien. Donc, ils vont se jouer les méchants, mais ils ne sont pas méchants. La Bible dit, la Bible dit, la pierre que les constructeurs ont rejetée. Certaines versions, la version lui second dit « Les bâtisseurs ont rejeté ». Tu comprends Ce que je veux que tu comprennes, c'est que à certains niveaux, on croise des personnes que l'on appelle par moment des décideurs. Des gens qui sont amenés à prendre des décisions. C'est ça des décideurs. Ce sont des personnes qui sont amenées à prendre des décisions. Mais ces gens-là vont vouloir ce sont des autorités, ils ont un certain pouvoir de décider. Ils vont décider de, de quand est-ce que tu vas rentrer, quand est-ce que tu vas sortir. Ils vont décider de quest qu -ce, qu ce que tu peux faire, quest ce que tu peux ne pas faire. Ils vont décider de qui, tu, qui peut rester, qui peut partir. Ils vont décider de ce que tu peux manger. Ils vont décider de ce que tu peux boire. Ils vont décider de, de, de, de là où tu peux partir. Ils vont décider de, de, de à quel moment tu vas avoir de l'argent. Ils vont décider de tout. Ce sont des personnes qui sont au-dessus de toi. Ils, malgré tes efforts, ils sont au-dessus, malgré ce que tu fais, je dis, ce sont des personnes qui sont au-dessus, au-dessus, au-dessus, au-dessus, mais ces personnes-là, malgré tes efforts, adorateurs, adoratrices, je dis que malgré tes efforts, malgré tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, je dis, malgré ce que tu sens, tu n'as pas encore ta place auprès d'eux, tu fais tout, tu vas beau faire, tu n'as, tu dit, tu ne vois pas que les choses avancent, mais je vais te dire aujourd'hui de la part de l'Éternel, reste calme, Reste serein, ne, ne, ne te stresse pas, ne sois pas perturbé. Je connais quelqu'un, quelqu'un que tu connais, je connais quelqu'un. Ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu puissant, je sais de quoi il est capable. Celui qui est capable de t'enlever dans la boue, que te laver, de te faire asseoir à la table des roi. Celui qui est capable de changer ta vie en un rien de temps celui qui a fait de Joseph quelqu'un qui a dormi prisonnier, qui s'est réveillé le matin premier ministre, je connais quelqu'un je connais son système de jeu, je sais comment il travaille ce Dieu là, il est capable de changer de créer un vide ce Dieu là, je le connais à chaque fois que l'éternel appelle un homme adorateur, adoratrice à chaque fois qu'il appelle quelqu'un à chaque fois qu'il lui confie une mission et amen maman Dobré amen, amen, amen a chaque fois qu'il lui confie une mission. Lorsque le monde n'est pas prêt encore, personne ne va prendre cette place. Il y a des fois, Dieu va t'appeler. Il va te confier une mission. Il va t'envoyer un songe. Il va mettre quelque chose fort en ton cœur. Un projet. Un projet d'évangélisation, un projet de croisade, un projet d'entreprise, un projet de quelque chose. Il va te mettre des choses à terre. Il va t'appeler même. Il va te confier cette mission. Tu vas l'entendre de façon audible. Mais le monde ne sera pas prêt pour toi. Le monde ne sera pas prêt à te donner cette place. Les gens ne seront pas prêts. Ils ne te donneront pas cette place que tu mérites. Mais je dis, il faut que tu saches que l'éternel va créer un vide. Un vide chez ces personnes. Pendant une saison, ils vont manquer de quelque chose. Ils vont faire des choses qui ne vont pas aboutir. Ils vont faire ce ministère qui ne va pas aboutir. Ils vont faire cette entreprise qui ne va pas aboutir. Ce projet, ils vont le faire, ça ne va pas aboutir. Je dis, ils vont essayer de construire une vie qui ne va pas aboutir. Il y a un foyer qu'ils vont essayer de construire. Ils vont avancer, ça ne va pas aboutir. Ils vont essayer de le construire. Ils vont essayer de faire quelque chose. Ça ne va pas aboutir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois combler ce vide, adorateur, adoratrice. J'ai dit à Alex, ce doit combler, c'est toi qui vas combler ce vide. C'est toi cette pierre. Parce que tu sais, il y a un trou. C'est positionné d'une manière. Tu vois, mes doigts se positionner. Mais il y a une pierre qui a la forme, de, qui, a la forme qui est là. là. C'est une pierre qui va rentrer, qui vient. Puis quand elle vient, elle se loge directement. Elle se monte et puis elle ferme ce vide. J'ai dit, c'est toi. Ce vide-là, ce n'est pas quelqu'un. C'est toi seul qui peux la combler. L'éternel va crier ça. J'ai dit que je vais dire à quelqu'un ce soir tu es le lu. Tu es le lu. C'est toi qui es cette pierre. Ah, je dis, maman Béa, c'est toi qui es cette pierre. C'est toi qui es cette pierre. Je dis, là où tu te trouves, dis, c'est moi cette pierre. Moi, je dis, c'est moi, je suis la pierre pour cette nation. C'est moi, Corinne, la pierre pour cette nation. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais moi, je dis, c'est moi qui suis cette pierre pour cette nation. Toi, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis C'est moi cette pierre. C'est toi, maman Dobré, pour cette pierre. C'est toi, Sophie, cette pierre. C'est toi, cette pierre. Parce que c'est toi qui as la forme pour pouvoir combler ce vide. La forme qui ça, ce n'est ni rond, ni carré, ni machin. C'est toi seul. Tu arriveras à un moment où tu vois... Parce que par moments, quand ça arrive, on voit des gens avancer dans leur projet. On voit des gens avancer dans leur plan de vie. On voit des gens qui posent des actes, qui évoluent. Ça marche. Et puis on s'est dit, c'est qu'elle est qu en train de faire ça marche. Est-ce que je ne vais pas faire comme elle on l'envie. Parce que ce sont des gens qui avancent. Et les bâtisseurs, c'est décidé, là, veulent aller vers elle. Donc tu vois, c'est carré, c'est rond, tout ce qu'ils font est accepté, tout ce qu'ils font marche, parce que tu vois, la forme, elle est belle, tu vois. Soit ça, cette forme-là, c'est bien là, soit ça, cette forme-là, c'est bien positionné. Et puis on se dit, bon, écoute, moi, je vais faire, je vais aller vers, je vais aller, puisque ça avance, c'est validé par les gens, je vais regarder. Mais je dis, tu regardes, tu regardes les gens qui avancent. Parce que toi, ça n'avance pas. Donc, tu les regardes avancer dans leur ministère. Tu les regardes avancer dans leurs œuvres. Et tu te dis, je veux aussi faire parce que pour eux, accepter, je veux aller. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, ne regarde plus à leur vie. Mais regarde plus au plan glorieux de Dieu pour toi ta vie. Regarde au plan glorieux de Dieu pour toi ta vie. Ne regarde pas aux autres. La forme que tu as, tu ne ressembles pas aux autres. Tu as une forme unique. Tu as une forme spéciale. Ta forme qui a été faite, c'est pour que ça comble un vide. Je dis que la pierre est jetée. La pierre qu'ils ont prise, ils ont jeté. Toi qu'on a jeté, tu corresponds à un vide. Tu corresponds à un plan. Tu corresponds à une mission. Tu corresponds à un objectif. Tu corresponds à quelque chose de particulier. Donc ne regarde pas aux autres. N'envie pas les autres. N'envie pas quelqu'un. soit patient. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir. Peu importe combien de fois les gens t'ont rejeté, Tu as soumis des projets qui ont été rejetés. Pour des ministères. Pour tout ce que tu veux. Mais je dis, reste focus. Sois patient. Regarde à ton Dieu. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'a formé. Il sait pourquoi chaque matin, il renouvelle son souffle de vie pour toi. Hé hey, papa, merci. Adorateur quand je te parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais pas où je suis passée. Ma vie même est, est un témoignage. Combien de fois j'ai été rejetée Mais je dis, la pierre rejetée est devenue la principale. La pierre rejetée est devenue la principale. C'est toi qui dois combler ce vide. La forme que tu as reçue ne dépend pas de ta génération ne dépend pas des bâtisseurs qui sont autour de toi mais elle dépend de la mission que l'Éternel t'a confiée ah, est-ce que tu as compris ce que je dis je vais répéter encore, je dis la forme que tu as reçue cette forme que tu as reçue ce projet que tu as reçu, cette cette vision que tu as reçue, ce que tu as reçu, ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas de ta génération. Ça ne dépend pas de ses bâtisseurs. Ça ne dépend pas des décideurs. Ça ne dépend pas des constructeurs. Ça ne dépend pas de toutes ces personnes. Mais ça dépend de la mission que l'Éternel t'a confiée. L'erreur qu'on commet très souvent, adorateur, à à adoratrice, c'est qu'on regarde trop aux autres. On se pose la question hey, est-ce que je ne peux pas faire comme lui C'est la question qu'on se pose. Est-ce que je ne peux pas faire comme lui là? Donc, on veut copier les gens. Parce que lui là, il a fait son ministère, marche, ministère de femmes. Tu veux faire son même ministère? Ah, maman, Georgette as fait la plateforme atmosphère d'adoration et de prière. Toi aussi, tu veux faire une plateforme d atmosphère d'adoration et de prière. Maman Cathy a fait son, son, son, son programme d'exaltation. Toi aussi, tu veux faire ton programme d'exaltation. Ah, là, tu as fait son moment d'adoration. 15 minutes dans sa présence. Toi aussi, tu veux faire. Maman B a fait. Ah, toi aussi, tu veux faire. Tu veux faire. On regarde aux autres parce que pour les autres, ça marche. On veut copier. Mais ils n'ont pas la même valeur spirituelle que nous, adorateurs. Je veux te dire, ils n'ont pas la même valeur. Regarde à l'éternel. Je dis, regarde. L'éternel cache au bâtisseurs L'avenir de la pierre. Les gens cachent l'avenir de cette pierre. Oh, je dis, l'éternel a caché ton avenir. Pour ne pas que ces bâtisseurs la regardent. L'éternel, je vais répéter, cache aux bâtisseurs l'avenir de la pierre que tu es. La pierre que tu es, maman Béa. L'éternel cache à ses bâtisseurs. Oui. Parce que cette pierre-là, elle a une position prophétique. C'est Pierre que tu es, Elle une position prophétique. L'Éternel t'a fait, c'est-à-dire tu as eu des, pro des prophéties, des paroles de connaissance, comme j'ai l'habitude de dire, tellement de choses. Et tu désespères parce que ça n'arrive pas. J'ai dit que tu vas arriver à ce moment, parce que l'Éternel t'a positionné pour. L'Éternel t'a positionné, tu as une position prophétique. Ne bouge pas, reste là. Il va créer ce vide. L'éternel sait pourquoi il a voulu que tu aies cette forme. L'éternel sait pourquoi tu veux que tu sois mince comme ça. L'éternel sait pourquoi tu veux que tu sois grosse comme ça. Éternel, sait pourquoi il veut que tu, tu, tu, tu sois toujours en train d'aller dans ce ministère de femme. Éternel, c'est pourquoi il veut que tu aies dans ce ministère prophétique. L'éternel veut que pourquoi toi, Corinne, tu aies dans ce domaine de e-santé. Je me suis demandé depuis longtemps, mais Dieu dit qu'on est en train de parler. Toi, tu es en train de parler de e-santé. Pendant qu'on va, on va, on va. Mais l'éternel savait pourquoi il m'envoyait dans la e-santé. Je ne m'attendais pas à ça, je ne pouvais pas penser qu'en 2014, quand j'étais en train de travailler sur ce projet de e-santé pour dire non, il faut dématérialiser le dossier patient, il faut quelque chose qui puisse passer pour nous quand on a besoin, quand on est inconscient, je dis que je ne sais pas qu'à ce moment quand je suis en train de parler, que quelques jours en avant, je parlais en 2014, quand je te parlais, aujourd'hui, 7 ans, parce combien de temps après 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Je ne savais pas que 7 ans après, on aurait parlé de Covid, où le monde entier allait demander à tout le monde. On a besoin de solutions e-santé, on a besoin de dématérialiser le dossier patient, on a besoin d'aujourd'hui d'avoir l'historique d'un patient. Je ne savais pas en ce temps. J'étais loin de m'imaginer qu'on allait arriver à ce niveau. J'étais loin d'imaginer qu'on allait parler de technologie de la santé, de la technologie dans la santé. Je ne m'imaginais même pas. Mais l'Éternel sait pourquoi il m'avait déposé à cette position. Il sait pourquoi il t'a donné cette forme. Les gens se sont longtemps manqués de moi. J'ai dit adorateur, adoratrice. Les gens se sont longtemps manqués de moi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un projet, un programme, une mission où on va dire non. On dit « Santé, on va m'appeler ». On dit, on dit, on va m'appeler. On Corinne, on a un projet là. On a besoin que tu viennes, que tu sois oratrice, que tu sois conférencière, que tu sois ceci. On a besoin de ton expertise. J'ai dit, la pierre est jetée. Hé, maman, Georges, tu te souviens de comment on a commencé à faire là La pierre est jetée. Rêver, si tu es connecté, tu sais comment ça a commencé. À un moment donné, je disais, est-ce que moi-même là, je ne suis pas en train de rêver Je ne suis pas en train de rêver. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Je me demandais même, il faut sortir d'affaire là. Mais je, je ne sais pas pourquoi c'était plus fort que moi. Mais je suis restée focus, pourquoi Parce que mon Dieu avait quelque chose. Il était en train de me dire, arrête Corinne, arrête, arrête, arrête. Arrête de regarder les autres qui vont dans d'autres directions. Parce que tu vois, les autres vont dans la e-éducation, dans la e-commerce. D'autres vont dans d'autres choses, ça marche. J'avais même envie de partir. Ah, adorateur, c'est mon témoignage. J'avais même envie de partir. Mais mon Dieu m'a rappelé que j'ai dit, tu vas où Tu as oublié ce que je t'ai dit. C'est moi qui t'ai parlé. Les messages que je t'ai envoyés, tu n'as pas entendu. Je t'ai parlé. Je t'ai dit des choses. J'ai un plan pour toi. Tu es là. Les autres avancent. Mais moi, tu te souviens de ce que je t'ai dit. Reste focus. Reste là. Et je suis restée là. Parce que cette position était une position prophétique, adorateur, adoratrice. Ton Dieu sait pourquoi il t'a déposé. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Ne bouge pas. Tu différente, tu es différent, mais tu es le plan parfait de Dieu pour quelque chose. Tu es le plan parfait de, de Dieu pour une construction. Tu es le plan parfait de Dieu pour une mission. Tu es le plan parfait de Dieu pour une bâtisse. Tu es le plan parfait de Dieu pour une œuvre. Tu es le, le plan parfait de Dieu pour une église. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Ne pense pas que tu vas venir puis tu as assis. Tu dis non les gens. Non, tu es le plan parfait de Dieu pour. Tu es le plan parfait de Dieu pour quelque chose là là. Là là, Dieu ne t'a pas envoyé au hasard. Tu es sur cette plateforme, ce n'est pas fortuit. Tu es là. Parce que Dieu a permis que tu sois là. Parce que dans, parmi les adorateurs, il y a un jour où il y aura un vide où Maman Georgette va dire « Oh Maman Dobré, j'ai besoin de toi pour adorer. J'ai besoin d'une adoratrice. Qui va venir ?» Et on va dire qu'il n'y aura personne. Il n'y aura ni Corinne, ni Marianne, ni Nancy, ni Maman Georgette, ni Maman Béa, ni Maman Cathy, ni Maman Domoro, ni Papa William. Il n'y aura personne de ceux qui adorent habituellement. Et ils vont poser la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adorer aujourd'hui ?» Et tu vas dire « Moi !» C'est ce jour-là que ton ministère va prendre une autre dimension. Parce que l'éternel t'avait réservé que pour ça. Tu as une mission particulière, adorateur, adoratrice. Tu es spécial. Dieu te réserve pour quelque chose de particulier. Alors, ne reste pas dans la confusion. C'est ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Ne reste pas en train d'être confus. Ne reste pas en La pierre éjetée est devenue la principale. Il faut que tu le retiennes. La pierre rejetée est devenue la principale. Les gens ont rejeté notre Christ. Les gens l'ont rejeté. Les gens l'ont rejeté. Il était rejeté. Mais je dis, par son nom, les malades sont guéris. Par son nom, les morts ressuscitent. Par ses morts, il y a des guérisons. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, les montagnes sont brisées. En son nom, il y a la guérison, il y a la restauration. Cette pierre d'autrefois rejetée est aujourd'hui devenue la principale. Je te dis, cette pierre rejetée est devenue la principale. Alors, je veux dire à quelqu'un ne sois pas perturbé. On te rejette. Fléchis genoux. Seigneur, je sais ce que tu as dit. Je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux, je reste pour à toi. Voilà ce que je veux dire à une adoratrice aujourd'hui. Je veux te dire que tu es le lu de Dieu. Tu es le plan parfait de Dieu pour quelque chose. Jésus est la pierre vivante. Ah, maman Béa. Alléluia. Jésus est la pierre vivante. Je veux dire à quelqu'un, tu es le lu. Tu es l'élu. Dis, je suis l'élu. Moi, Coline, je suis l'élu. J'ai dit, Elise, tu es le lu. Nafi, tu es le lu. Mariam, tu es le lu. Maman Dobry tu es le lu. Maman Georgette. Peu importe ce que tu as traversé. Écoute-moi, maman, tu es l'élu. Tu es l'élu si tu es le lu, Moi-même Peu importe ce que j'ai traversé Je suis le lu. J'ai dit à droite, il y a des moments où je suis restée sans manger Parce que je n'avais même pas un centime pour manger Il y a des moments, où je ne savais pas Je suis seule avec moi et Maman Georges, tu peux témoigner Je n'ai même pas à manger Je suis là hum. Laetitia peut le Je n'ai même pas à manger Mais j'ai dit Je ne suis pas perturbée je suis l'élu. Dieu sait pourquoi. Je reste connecté. Je ne suis pas ébranlé. Je n'ai pas à manger. Je n'ai rien. Je n'ai même pas un senti. Mais Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Moi, je suis la solution parfaite de Dieu pour quelque chose. Je suis la solution parfaite. Il m'a modulée. Il m'a mis des moules. Et la forme que j'ai, c'est pour quelque chose. Je suis l'élu. Moi, je suis l'élu. Toi, c'est quand tu es l'élu. Tu es le lieu de quelque chose. Nous sommes les élus de Dieu. pour un plan. Alors ne te branle pas. Ne te branle pas. Je veux faire une déclaration. Je veux que nous puissions prier. Ce qui n'a pas marché pour toi. Ce qui n'a pas marché pour toi, à droite, à droite. Il faut que tu saches que tes affaires ne pas marché. Tu as aspiré au mariage. Ça n'a pas marché. Tes fiançailles ont pris fin peut-être. L'entreprise que tu as montée, ça ne va pas. Tu développes des solutions, mais les gens ne t'appellent pas. Ils prennent d'autres choses. Pourtant, toi, tu es là. Tu te demandes à quoi est-ce que je sais. Mm -hmm. Tu fais des projets. Tu vas soumissionner. Tu demandes à des gens. Tu parles des personnes, de tes projets. Mais les gens ne te regardent pas. Oh, ils te laissent. Souvent, même, ils vont faire d'autres projets. Souvent, même, tu es assis et puis, tu vois, tu es dans une assemblée de décider, mais les gens vont faire. et Puis, ne te regardent même pas. Oui, c'est ça. Mais je te dis que ce qui n'a pas marché, ça va marcher. Si tu crois, ça va marcher. Et mieux, je vais te dire, dans ce mois même, ça va marcher. Je m'en fous qu'il reste quatre jours pour finir le mois. Ce qui n'a pas marché, ça va marcher. Il reste seulement pour à ton Dieu. Ça va marcher. Le prochain vent sera à ton avantage. Ce sera un vent pour te servir. Un vent qui va venir pour te positionner dans le moule qui manque là, le trou qui manque là C'est pour te positionner là-bas au nom de Jésus C'est là-bas que ça te sera Il faut que tu retiennes qu'après l'épreuve Il y a la gloire Maman Georgette c'est pour toi Après l'épreuve il y a la gloire c pour, Il y a la gloire De ma vie Ah ce cantique là Je veux que quelqu'un l'écoute L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh, oh, oh. Et Christ bâtit ma vie et quand lui je me confie, tout devient possible tant que Christ bâtit ma vie et quand lui je me confie tout devient Aussi, Il accomplira une belle une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre une belle œuvre dans ma vie, il accomplira une belle œuvre, une belle œuvre dans ma vie, il accomplira une belle œuvre, une belle œuvre dans ma vie. Oh, j'ai dit, tu es le plan parfait de Dieu, tu es le plan parfait de Dieu pour une mission. Il faut que tu le saches. J'ai dit, après l'épreuve, il y a la gloire. Tu peux finir. Hein. Tu vois, ça dit, il y a des larmes que tu vas avoir. Bon, oh, attends, je vais dire mieux pour dire ça. Il y a des larmes que tu vas avoir, j'ai dit. Il y a des larmes. Mais ces larmes-là vont ressembler à un escalier adorateur-adoratrice. Ces larmes-là vont ressembler à un escalier. C'est une marche. Combien de l'escalier C'est une marche pour aller jusqu'à ta manifestation. C'est une marche pour aller jusqu'au plan parfait de Dieu pour toi. C'est une marche pour aller jusqu'à ton temps de gloire. C'est une marche pour aller à une autre dimension. C'est une gloire. Je dis, c'est une marche pour toi. Ces larmes-là, ce rejet là je dis, c'est une marche pour que tu ailles quelque part d'autre. Aller à un niveau plus élevé. Un niveau glorieux. Un niveau extraordinaire, je dis. C'est une marche pour toi. Que Christ bâti ma vie. Et quand je me confie. Possible. Je dis c'est possible. Je vais dire à quelqu'un que c'est possible. C'est possible. Je dis. On te rejette. Reste calme. Reste serein. Parce que je dis, ils vont toujours dire. Mais Dieu t'a dit. Il va faire une belle de ta vie. Je dis, il fera une belle. Tu seras cette pierre. quest va qu'ils déposer dans cet édifice? Je dis, va rendre la chose glorieuse, la chose somptueuse. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu est sur toi. Il dit ta oué, ouais, je dis, la lumière de Dieu est sur toi. Sois éclairé. Et toute chose, toutes choses à merveille. Christ fait toute chose. Toutes choses à merveille. Yahweh fait toutes choses. Toutes choses à merveille. Jésus fait toutes choses. Toutes choses à merveille. J'étais adorateur. Je vais te dire que Dieu fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Ça, il faut que tu le retiennes. Il ne faut pas que tu l'oublies. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Vraiment, c'est ça. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Je vais te dire, il fait toutes choses à merveille. Adorateur, tu es béni. Tu es béni parce que c'était le message de quelqu'un pour ce soir. C'était le message que à quel, quel, Dieu voulait envoyer à quelqu'un ce soir. Ne sois pas découragé. Il agira pour toi. Il agira. Couragez. Tu crois que Dieu t'a peut-être oublié hey! Car des circonstances t'ont dérouté Tu ne sais plus où te tourner Maintenant crois qu'il n'y a plus d'espoir De retrouver ton chemin Dieu t'a montré Qu'il prend bien soin de toi Qu'il agira Oh, il agira Rappelle-toi combien de fois Il agit pour toi n'est-il pas fidèle Je sais qu'il le fera. Encore, il reste toujours le même. Maman Georgette, il reste le même. Il le fera. Comment Mais en son temps, il agira. Je ne sais pas comment il va faire. Mais je dis en son temps, Féfé, -fé, en son temps, Maman Dobré, en son temps, Nancy, en son temps, Félix, il agira. Il comprend ta douleur. Dans ta souffrance, tu as dû oublier, n'oublie jamais plus qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil. Et de mer, et qu'il est aussi ton père. Il est mon père, c'est pour ça que je suis la princesse. La tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. Maman, bon, bon, Georgette, c'est pour toi ce cantique qu'il agira. Il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Je sais qu'il le fera. Encore, il reste toujours le même. Hey, il est le même, maman. Il est le même que tu as adoré. Il est le même de qui tu es tombée amoureuse. Tu es le même, c'est le même qui t'a appelé à lui. Il n'a pas changé. Il agira, il a dit, le fera. Il est Dieu. Il ne change pas. C'est lui qui transforme et qui n'est jamais transformé. Il est Dieu. Il n'abandonne pas. Il ne m'a jamais abandonné. Il est Dieu. Il combat pour toi. Tout comme Moïse. Comme Moïse. Daniel. Shadrach. Meshach. Amen. Amen. Il est avec toi, même dans la fournaise, il est avec toi. Même dans la fournaise, il est avec toi. Il reste toujours le même. Il est Dieu. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Tout comme Moïse. Je ne peux pas t'abandonner, je dis. Il agira. Rappelle-toi combien de fois n'est-il pas fidèle. Je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Il va le faire. Je sais que mon papa va le faire. Je sais que moi l'a rejeté. Je sais que moi l'a rejeté. Il va faire ce qu'il a dit me concernant. Je suis le lu. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Je ne sais pas comment il va faire Je ne sais même pas, je ne me pose même pas la question Mais je sais qu'en son temps Il va faire Il va faire Certainement il va le faire, il va l'accomplir Je ne sais pas comment Mais en son temps Il agira Je ne sais pas comment mais en son temps Il agira Il ira. Oh, alléluia Si tu es convaincu de soi, écris alléluia Si tu es convaincu de ça, envoie une acclamation Parce que ton Dieu va faire C'est ce que j'avais besoin de te dire ce soir Sur ce, je prie Oui que l'éternel ôte les voiles, les voiles de l'amertume de ton cœur brisé, ce voile qui t'empêche de voir et, et, et, et qui te fait abandonner, que la main de l'éternel, oui, la, la main de l'éternel est sur toi, que cette main-là te fasse abonde, avancer à droite, à droite. que cette main-là ne te, te conduise et te permette de rester patient, de rester calme, de rester sereine. La vision que Dieu t'a donnée, oui, cette vision-là va s'accomplir. Cette vision que Dieu t'a donnée, ce, ce rêve, cette vision, cette parole de connaissance, ce message que Dieu t'a envoyé, va s'accomplir. Seigneur, prépare un changement dans la vie de quelqu'un. Un changement de nom. Que le nom de quelqu'un change. Que ce ne soit plus mademoiselle, que ce soit madame. Que ce soit plus jeune homme, que ce soit monsieur. Que ce soit plus madame, que ce soit son excellence. Change le nom de quelqu'un. Change le lieu. Que cette personne ne vive plus à Bidjan, Que vive aux États-Unis, pourquoi pas? Que cette, cette personne ne vive plus à Bobo. Mais vive aujourd'hui à Cocody, quartier millionnaire. À la Riviera. À la Riviera Golf. Que cette personne vive en zone 4. Change le nom de quelqu'un. Change le, le lieu de quelqu'un. Retourne la situation, papa, à notre avantage au nom de Jésus. Oui, papa, retourne les situations à notre avantage dans le nom de Jésus. Si c'est adorateur, adorateur, je vais te souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit, que le sang de Jésus nous couvre. Qu'il soit pour nous un bouclier. Afin que toute attaque de l'ennemi soit détruite et brisée au nom de Jésus. Qu'aucun malheur n'approche de lui. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tous ceux qui vont s'attaquer à toi. Tous ceux qui vont prophétiser contre toi. Tous ceux qui vont envoyer des, des messages de, de malédiction contre toi. Je dis ça se retourne contre eux au nom de Jésus. L'Éternel te protège. L'Éternel te garde. L'Éternel t'entoure. L'Éternel t'aime. Tu es son élu et il a besoin de toi pour un plan parfait. Sois béni, sois béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, à demain pour un autre moment d'adoration, un autre moment dans la présence de Dieu, avec un adorateur ou avec une adoratrice. Je vous aime de l'amour de Dieu. Bye bye.